Nous allons voir l'impact de ces troubles du comportement euh, à l'école et notamment euh, la question justement de, du lien social. Alors souvent ces élèves euh, qui vont être accompagnés par euh, des AESH vont se retrouver dans une relation sociale duelle avec l'AESH, avec un adulte hein, euh, en plus de leur relation sociale avec l'enseignant et le reste du groupe. Mais je vais m'attarder sur ce lien entre l'AESH et l'élève parce que souvent on va être dans une relation complexe et ça va être relativement perturbant aussi pour l'AESH par rapport à sa posture professionnelle. C'est-à-dire que l'élève qui présente des tops ou des troubles des conduites, souvent va être dans un paradoxe entre le rejet, je refuse l'aide et je peux me montrer parfois même très agressive, très opposant à cette aide, hein, avec des élèves qui vont tourner le dos à leur AESH, qui vont euh, les insulter, euh, qui vont même physiquement les rejeter. Et puis, en même temps, une espèce d'exclusivité. Euh, souvent, c'est le cas, par exemple, on voit si l'AESH propose de l'aide à un autre élève, et, et bien l'élève va immédiatement être réactif et, et ne pas accepter de partager son AESH entre guillemets. Donc du coup, c'est vraiment cette idée que parfois, et c'est très déstabilisant, l'élève peut être complètement dans le rejet de l'ASH et puis parfois même presque se jeter à son cou et, et, et être en demande d'une relation aussi affectueuse. Donc du coup, il faut garder la même posture professionnelle, que l'élève soit dans le rejet ou, j'allais dire, dans l'affection, pour ça, il va falloir donc apporter une réponse cohérente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment définir ce qu'est un comportement adapté et euh, insulter l'AESH n'est pas un comportement adapté, mais se jeter à son cou pour lui faire plein de câlins n'est pas non plus un comportement adapté. Donc du coup, il faut avoir une réponse suffisamment cohérente pour cadrer l'élève et lui euh, j'allais dire, lui signifier, lui apprendre les bons codes sociaux, les codes sociaux acceptables. De la même manière, quand l'élève est dans l'opposition, le rejet, euh, il faut être vigilant de pas non plus entretenir. Hein. Et, et souvent, l'argumentation, la négociation, la discussion, peut être aussi le, le carburant de cette opposition. C'est-à-dire que si des fois, euh, on, va, on pratique un petit peu, peut-être, j'allais dire, de l'ignorance attentionnelle, c'est-à-dire que on, on prend en compte ce comportement, on montre à l'élève qu'on l'a vu, mais qu'on on ignore ce comportement, ça, ça peut éviter d'entretenir ce cycle de l'opposition. De plus, il va être important aussi, euh, face à ce comportement de l'élève, pour l'AESH, d'avoir bien évidemment une attitude modélisante. Une attitude modélisante, ça va être effectivement de ne pas premièrement répondre en miroir à l'élève. Hein. Euh, si l'élève est dans l'opposition, ne pas avoir non plus une attitude qui va être de ce type là. Si c'est l'exemple fréquent, hein, c'est quand on dit à un élève euh, tu vas arrêter de crier et que nous-mêmes on est en train de crier. Donc là, on lui répond en miroir et on n'est pas du tout modélisant pour l'élève. Parce qu'il faut se dire qu'en euh, tant qu'adulte, pour tout élève, hein, pour tout enfant, l'adulte est un modèle qui va s'inscrire aussi dans le développement de l'enfant. Donc soyons vigilants aussi à ce qu'on va renvoyer à l'élève. Être modélisant, en résumé, ça serait ne pas répondre en miroir, ce serait ne pas tenir, énoncer plutôt des promesses ou des menaces qu'on ne peut pas tenir. C'est aussi ne pas désavouer une règle qui a été mise en place par un autre adulte. Hein. Euh, ça arrive parfois qu'on ne soit pas d'accord avec ce que vient de dire l'enseignant, ce que vient de dire DSEM, mais vis-à-vis -vis de l'élève, c'est important d'avoir une cohérence d'équipe donc là aussi, on ne serait pas modélisant pour l'élève si on désavouait la règle d'un autre adulte. De la même manière de changer d'avis, hein, une règle, c'est pour ça que c'est important que les règles soient écrites, parce que si on en invente chaque fois, euh, pour l'élève, ce n'est pas du tout structurant. Et puis, surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'utiliser, de s'appuyer sur l'affectif, hein, d'utiliser des arguments affectifs à l'encontre de l'élève. Un, un point important, c'est aussi d'adapter sa communication, son langage. Ici, vous voyez euh, deux, deux images d'animaux qui sont inspirées de la communication non violente, la CNV, qui a été mise en place par euh, Rosenberg. Il, il utilise euh, l'image du, du chacal avec l'idée que, justement, quand on est dans une réponse en miroir, ou quand on est dans l'interprétation, on va plutôt utiliser la communication comme le chacal. Par contre, si on est dans la communication comme la girafe, on va être dans la bienveillance, dans l'écoute des besoins pour pouvoir apporter une réponse plus adaptée. Donc essayons petit à petit aussi de faire en sorte que notre langage, que notre communication soit plus girafe que chacal, même si on sait que dans ces moments-là, hein, il est important d'avoir justement cette posture professionnelle qui fait qu'on ne va pas réagir nous-mêmes dans l'impulsivité et qu'il est important de prendre de la distance, du recul parfois avant de répondre à l'élève pour pouvoir adapter au mieux la réponse qu'on va lui faire. Une première façon de prendre du recul, déjà, c'est de différencier l'élève de son comportement. Ce n'est pas l'élève qui est inadapté, c'est le comportement qui est inadapté. Ce n'est pas l'élève qui est un problème, c'est son comportement qui est un problème. Du coup, ça va être important aussi dans la façon dont on va s'adresser à l'élève, euh, et notamment dans les mots qu'on va utiliser, de bien acter que c'est son comportement on n'accepte pas, c'est son comportement euh, qui est inadapté. Souvent aussi, ce qu'on va voir dans l'accompagnement de ces élèves avec un AESH, c'est que euh, l'AESH finalement est considéré un petit peu, alors je vais, je vais dire ça avec des, beaucoup de, de précautions, mais... Comme le, le mauvais objet parce que c'est l'AESH qui va toujours être là pour recadrer l'élève et avoir un petit peu un, un, un rôle parfois qui va être associé systématiquement, j'allais dire, à, à, à la question de la sanction. C'est pour ça qu'il faut aussi être très vigilant euh, de ne pas tomber uniquement dans ce, cet aspect-là de l'accompagnement, mais aussi de travailler sur un, un lien. Alors attention, hein, quand je parle de, de lien, pas on n'est pas forcément dans l'affectif, on reste dans le professionnel, mais un lien qui va être suffisamment de confiance et sécurisant pour pouvoir travailler avec l'élève. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du pairing, c'est-à-dire de trouver aussi des moments... Euh, entre guillemets, plaisir, où l'AESH et l'élève pourront partager euh, un temps. On peut par exemple proposer à l'élève une activité qu'il apprécie et où il est euh, mis en valeur, qu'il pourrait partager avec l'AESH prendre l'exemple d'un élève qui serait passionné d'échecs, euh, où on va systématiquement lui proposer dans son emploi du temps, un petit temps avec l'AESH où il pourra partager ce moment qui ne sera pas du coup lié à un moment de tension. Je rajouterais aussi que quand on accompagne un adolescent, il faut être vigilant aussi à ce que cet étayage reste suffisamment discret parce que parfois la présence physique même de l'AESH être une majoration du probléma, de la problématique de comportement. Donc il faut aussi suffisamment être discret et euh, même si tout à l'heure je disais que pour l'élève c'est compliqué, euh, c'est aussi important d'être euh, que l'AESH soit inscrite dans le groupe et ne stigmatise pas uniquement euh, l'élève en question. Une petite aparté sur le fait que certains AESH, à un moment donné, se retrouvent en telle difficulté dans leur posture professionnelle. Hein. Je rappelle que c'est des élèves qui sont extrêmement complexes à accompagner euh, et que du coup, il va y avoir beaucoup besoin euh, d'un soutien de l'ensemble de l'équipe éducative et de l'équipe pédagogique. Mais il arrive parfois, justement, que certains AESH soient tellement en difficulté dans l'accompagnement que ça nécessite parfois d'interrompre l'accompagnement. Alors juste un point de vigilance parce que interrompre un accompagnement, euh, tout à l'heure je parlais des élèves qui avaient des ruptures dans leur parcours de vie, bah, on est un petit peu sur cette même problématique là. C'est-à-dire qu'on montre à l'élève, cet élève il est en train de en gros de, de tester le lien, de voir jusqu'où les adultes vont être en capacité de tenir par rapport à lui. Euh, si chaque fois l'élève se retrouve face à une rupture, ça vient renforcer cette idée effectivement, que le, le lien n'est pas de confiance avec les adultes, ne peut pas s'installer. Donc, souvent, il est préférable, en tout cas, de prendre en compte à la fois la difficulté il y a l'accompagnement pour l'AESH, mais aussi euh, l'élève. Et du coup, parfois, il est possible de proposer un accompagnement en alternant euh, deux AESH, par exemple. Ça permet aussi de se soutenir, ça permet d'échanger et du coup, ça permet aussi de passer le relais à certains moments. Et cette notion de passer le relais, elle est importante dans certains accompagnements hein, où il est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des personnes ressources interne à l'école. Hein, donc euh, l'AESH peut aussi s'appuyer et bien évidemment au-delà de l'enseignant mais peut-être parfois sur le RASED, euh, peut-être parfois sur euh, le psychologue de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire à certains moments aussi peut être une ressource. Ceci pour dire que quand il y a un élève qui présente des troubles du comportement dans un établissement scolaire, euh, ce n'est pas le problème, entre guillemets, uniquement de l'AESH, mais bien de l'ensemble de l'équipe éducative. Hein, et dans l'ensemble de l'équipe éducative, il y a bien évidemment tous les partenaires de cet établissement scolaire.